Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur un Bax Vidéo Alors aujourd'hui petite visite sympathique Puisque je vous emmène voir un ancien terrain de paintball Et en même temps j'en profite pour en tester mon G Osmo Allez à tout de suite c'est parti Le bilan, que tu dis sympa, ça change d'habitude. Malheureusement, plus plus grand chose à voir. Tout a été démoli j'imagine que c'est à l'abandon depuis 2 trois ans. Pas grand chose à voir à part des des bouts de bois. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et je vous promets la prochaine fois Nico sera là. Allez, ciao.